Web TV Show! Web TV Show! Web TV Show! TV Show! Web TV Show! TV Show! Tout le monde! On est toujours en direct. Donc, on a ce coup-ci <rire> deux équipes, deux nouvelles équipes. Et les dernières avant la demi-finale. Nous avons du coup l'équipe à ma droite de. Saint-Michel. Oh, qui est ouais, représentée bon. par. Enfin. Et, et, okay. et à ma gauche, on a l'équipe du coup du point jeune de Gravigny, je crois, mm -hmm. Représenté par... Euh... Deux jeunes, Sébastien, <rire> 18 ans, Deuxième. et je suis accompagné de bon, 15, 15 ans. Ouais. Je tiens à souligner que c'est un jeunes animateurs animateur, c'est pas cool de leur part. <rire> Alors, s'il te plaît, ne fais pas croire que t'es un jeune, parce que tu fais pas 18 ans. Oh Ouh, tu voilà, fais trop. voilà, tu fais pas 18, hein, je suis désolé celle Je suis désolé, je suis désolé. Alors, donc, je répète les, les consignes hein à respecter. Ce coup-ci, on les respecte, parce que personne ne les a respectés. On buzz quand on a la réponse, on se conserve. Faut pas se venir. La première équipe à 6 points l'emporte. Allez Vous êtes prêts Allez, on y va. C'est parti. Bah attends, on est prêt. Ah, parce que c'est ah, Il réagit. Il réagit. Il règle. Mamanville, Là. Est bon allez, on Le petit combat. Bon, Alors, fait... tu sais, tu sais, Qu'est-ce qu'un haïku Ah, il <rire> <rire> ah, y avait des propositions. Là ah oui. Ah, J'ai <rire> même ah, pas eu. les réponses que tu. Bah, c'est la bonne réponse. merci. Ouais, c est c est que je pas. Hein. Ouais, ouais, pas en plus, c'est une question adulte en plus, c'est ça Oh, mais t'es trop, ouais, trop, trop fort Je suis un jeune, je suis avance sur la couverture. Alors, quoi Alors, oh, voilà. ah, oh, La réponse est pour Florentin en plus, dis donc. Ah. Quel animal marin possède des fanons pour filtrer l'eau et retenir le plancton La baleine Mais oui, je le savais, je te, te l'ai la dit La baleine Allez, gravez Oui, c'est vrai T'as la main dessus Ouais, ouais, D'ailleurs, merci, hein, merci Ouais, sympa, il Ouais, sympa, sympa Jean-Michel. Bon, bon, merci pour le est... soutien. Merci beaucoup. Là, là, là, un là, là, là. un pas ça, plus. Voilà, Le fair play, ouais. j'aime bien ça. Pas trop de fair play hein. Bravo. Croisez-nous qui gagnons aussi. Attention. Même... Ouais, question euh... de catégorie euh... adulte toujours. toujours... On sera donc qui veut gagner des points chaud. Z, question pour un chaud. Attention. Tu quoi, quest se passe Jean-Paul Sartre a-t-il refusé en 1964 quel prix que... Jean-Paul Sartre a t il refusé en 1964 Il n'y a, prosi... a pas de proposition de réponse. Oui. Tu sais pas. 1964 Oui. Non, je me suis trompé. Oh. Est-ce que vous avez une réponse, euh... michel euh... Ouais, on va proposer une réponse, on va dire le prix de la littérature de je sais pas trop quoi. C'est une bonne réponse. Fois Le prix Nobel de la littérature. Oh, elle, a la Nobel, hein. elle a dit le prix de la littérature. Bon, mais elle commence pas à donner des points, là. Elle est de... Elle ah, se vénère. Elle a dit la réponse. en plus, bon. elle prend <rire> tout ça. Valentin, il ne pas nourri, je vois. Allez, oh, il m'a passé le verre. T'inquiète, t'inquiète. Ah, oh, c'est un remonté. Attention. Un eh hé, hé, hé, c'est bon, ne triche pas. Oh, attention. Quel nom de fromage désigne aussi un diagramme circulaire. Ça va, Oh, nul Allez, un, cher Amant-Berre, cher c'est... C'est la là. De partout, je sens que là, on va avoir le... Si tu veux, Valentin. Si bah ouais, ça, bah ouais, plaisir. si je veux. Ouais, bah si tu fais Après, ce que tu veux. Hein. Exactement. On dit pas la célébration. On Attends. Attention. De nouvelles questions. Bon, tu veux saluer, Camembert Non. Bon. non. J'ai pas eu le temps. en fait cours de maths. <rire> Monsieur et Madame Arel, Valentin, j'ai fait cours de maths. j'ai une Un sillon de piste de CD. Est-il. Répète, répète, est un de sillon oui, est de piste de CD. Je sais pas. Est-il 6 fois. 16 fois aux 60 fois plus petit qu'un cheveu. 60 fois plus petit qu'un cheveu. C'est une bonne réponse pour l'équipe <applaudissements> de Saint-Michel. Tu arrives à le choper. La... La... La... La... Voilà. Où... Fois, tu savais où c'était sa chance. Salut Willem. Non, c'était un peu de chance. Okay. Ouais, merci. Attends. Okay. Attends a a ta... Oui, il y a 3-2. Quelle est la capitale au monde quelle, part Quelle est la première nation au monde par sa superficie Je sais, je sais. Je n'ai même pas que... proposé de réponse. Mais je sais que... je que... propose des réponses. Non, non. Je dirais la Chine, mais euh... non. non. La Russie, la Russie. C'est trop tard. La Russie. tard. la Russie, ouais, la Russie. La Russie. Voilà. On est à une égalité parfaite. Oh, C'est vraiment serré au pôle de fesse. J'ai hésité oh, en trop de la chine, je suis... Tu me ça tiens Oh, évite, c'est que ça fait un direct. C'est toi qui utilises une expression <rire> euh, border. Alors, là, c'est pour les adultes, c'est pour les animateurs. <rire> Ou peut-être <inaudible> les jeunes, s'ils savent. C'est tes chants. Quel chanteur était surnommé Je connais pas les chanteurs. The King <coupire> Elle distresse Non, c'était <coupire> nous d'abord. Ils ont fait avant. Oh, mais c'est un menteur Saint-Michel en promis qu'elle a l'idée, s'il te plaît. C'est un menteur c'est Voilà, merci C'est Gravini Voilà, ah oh Le voilà, oh Mais non. non, non, regarde, regarde, il n'y a pas que des, jeunes de, voilà, des jeunes de Gravini. Voilà, voilà merci. Alors, je Donc, voir. Bah, tu bien voir. on va une question. <rire> on repose une autre question, <rire> on repose une autre question. Oh C'était effectivement Elisabeth. <rire> Alors ce monsieur on va poser une question de catégorie CM2. C'est pour moi, ça. Comment appelle-t-on l'acteur qui représente uniquement par des gestes l'action et les sentiments... Oh bah c'est nous hein. Là c'est gravigny, Je suis désolé oh bah oui, oui. Non non non Lali, Lali, hé... Il y a de la triche, il faut refaire. Bah oui, il faut trichier. refaire une question. Bah oui, il est triché. Ah oui, Lali elle a donné la réponse. La parti. Je t'ai sauvé, je t'ai sauvé. Oui, mais même, tu l'as dit. Tu l'as fait comme ça. Tu l'as <rire> vu Non. <rire> faut refaire une question. Oui, on va refaire. Une bah ouais. bah, Quel oiseau est le symbole de la paix La colombe Oui. Hmm. C'est une bonne réponse. Correct, correct, correct. Ça fait mal, Il n'y ah, a pas d'applaudissements. <rire> non. non, non, non, là, il y a 4 à, fois fois. à 3. Hein. Oui. Ça fait mal. Euh... Quel est le sens du préfixe latin omni Je donne des, Sans. des exemples. Ouais, mais omnivore, la... 5e, omnibus. Mais pas mais ça. Il ne faut pas donner plusieurs réponses. Est vrai, moi, -là, Quel est le là sens de omni Quel est non. le sens du préfixe latin omni Je donne si exemple. les exemples. Omnibus, omnivore. Pas ex -tout. Tout. Tout. tout Mais elle avait déjà donné bah une réponse. C'est à nous. C'est tout C'est tout. Parce que vous aviez déjà donné une réponse. Heureusement que t'es là. Il y a 4 à 4. Alors là, je tiens à dire que sur les manches précédentes, nous n'avons nous jamais été aussi serrés que ça. Il me reste 3 points donnés. Ils sont exactement à 4 partout. Mm -hmm. La prochaine question peut peut-être faire l'écart. On va pas le faire obligatoirement. Là. Question physique. Oh! Oh, c'est moche! Le physique. son. Attends, se... physique, physique, physique. Alors, Alors, physique, euh... physique chimique, physique. Oh, bah, bon. ok, oh, okay, okay, okay, okay. Alors, Le son longue. se déplace à 300 mètres par seconde. Combien de temps met-il pour parcourir 1800? 6, 60 secondes. Non! 60 secondes. Et t'as grave fini de répondre. On ne donne pas la réponse en médecine, vous pliez. 300 mètres par seconde, c'est combien la distance Je répète la question, le son se déplace de 3 à 300 mètres par seconde. Combien de temps met-il à parcourir à 1800 mètres On change de question. Est-ce que ça michel Non, on une question de euh, bah, <ritas> bah du coup, euh, ouais, je vais dit. dire... Euh, ouais. là, je vais dit. dire... Euh, a bah, je... mètres, en fait. Ah non Bah non alors j'avais demandé le temps donc le temps était de 6 secondes Quand bah, c'est ce que j'ai dit comment appelle-t-on comment appelle-t-on une maladie dont la cause est psychique oui c'est non c'est pas ça Mais bien sûr comment appelle-t-on une maladie dont la cause est psychique une maladie euh, mentale Non. un nom spécifique. Psychologique Non. On va changer de question. La réponse Bien. était une maladie psychosomatique. Ah, ouais, <rire> Je n'en ai aucune idée de quel ami C'est un très vieux. jeu. Reste calme. c'est nerveux, bien. Non, bien. pas bien. Très ne l'a bien. l'a bien. Très l'a pas eu. Très bien. même pas installé, j'étais en train de travailler. Par bien. Très protège t Oui. une invention un Oui. Alors, la, la, prochaine question peut, la prochaine question peut être décisive. Attends. Dans quelle ville se trouve le centre de la NASA Oui. Dans quelle ville Oui. C'est en Californie. C'est dans Los Angeles, pardon. Non Alors du coup.. C'est un pays c'est une, <sussion> une ville Dans euh, quelle ville se trouve le centre de la NASA Je vais de Washington. Non je... je... Ne soufflez pas Non, ne souffle je pas, pas. Je... pas me... je... Je... Je... Non Ok, alors je propose euh, euh, l'Ohio le, le, le... Non Une ville Une ville Houston C'est une bonne réponse ah! Ah! <rire>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 Est-ce qu'il y a... Est-ce que... Alors attendez, est-ce que en régie on peut me dire s'il y a eu, eu soufflerie Oui Parce que régie forcément c'est... Il y a pas eu de souffler. Il y a la vidéo ma Il y a la vidéo. Allez, on essaie de faire la dernière question. Alors, du coup, c est... C est, c est... Oh, on fait le... oh. une petite célébration. On ne peut pas faire. Allez, faites votre célébration et après, on va... Bah, du coup, les garçons, vous reviendrez, on prendra à la dernière équipe qui est passée tout à l'heure. C'est laquelle C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. On peut décaler ou pas Oui, on peut décaler. La taille pas fou là. Valentin avec moi. Là, je le sens. On est prêts 1, 2, ouais Ouais En fait, on est content de. Web TV show Web TV show Web TV show TV show Web TV show